Salut la fraîche aujourd'hui nous allons parler de la composition des équipes. Lors d'un match, 14 patineurs peuvent être inscrits. Seuls cinq d'entre eux seront en même temps présents sur le track. L'équipe sur le track est toujours composée d'une jameuse. C'est le seul patineur pouvant marquer des points. La jameuse est identifiée grâce à son couvre-casque comportant une étoile. Les quatre autres patineurs sont forcément des bloqueurs. Parmi eux, il peut y avoir un bloqueur pivot. Le pivot est identifié grâce à son couvre-casque comportant une bande. La jameuse ayant dépassé les bloqueurs adverses en premier devient lead jammer. Toute équipe confondue, il ne peut y avoir qu'un unique lead jammer par jam. Le lead jammer peut décider de la fin du jam avant la fin des deux minutes. Nous reviendrons plus en détail sur tous les points abordés dans les prochaines vidéos. En attendant, chaussez vos patins foncez sur la piste et on se retrouve pour une prochaine vidéo.